au-delà des villes intelligentes, vers la création d'environnements et de communautés inclusives et numériquement accessibles pour répondre aux besoins des générations actuelles et futures. Les villes et les communautés sont de plus en plus influencées par l'évolution de la technologie. Le terme « intelligent » est fréquemment utilisé pour refléter ce progrès technologique. En outre, la façon intelligente de construire notre monde est de garantir l'intelligence pour tous. Cela signifie être numériquement inclusif et accessible afin que toutes les personnes puissent bénéficier des technologies de l'information et la communication TIC, quel que soit leur sexe, leur âge, leur capacité ou leur contexte d'utilisation. Les réponses de nombreuses villes intelligentes à la COVID-19 ont prouvé comment les TIC peuvent gérer avec succès les situations d'urgence mais comportent aussi le risque d'aggraver la fracture numérique. Par exemple, dans de nombreuses régions du monde, l'enregistrement des vaccins Covid-19 a été assuré par des moyens numériques. Cependant, toutes les plateformes numériques n'étaient pas accessibles, ce qui laissait pour compte certains groupes vulnérables, comme les personnes aveugles qui ont fait face à des obstacles pour prendre leurs rendez-vous en ligne. Une approche de conception universelle est généralement appliquée aux environnements physiques. Néanmoins, les principes de conception universelle doivent également être pris en compte dans tous les produits et solutions technologiques afin de garantir que tous les utilisateurs potentiels puissent interagir au sein d'une ville, d'un environnement ou d'une communauté intelligente. La construction de villes, communautés et environnements intelligents et durables pour tous nécessite quatre piliers principaux. Accès Assurer l'infrastructure qui permet à toutes les personnes de se connecter via les réseaux de communication à haut débit, dispositifs et technologies. Analyse, protection des données et cybersécurité. Garantir que les données sont analysées et traduites en applications et outils qui protègent l'information. Abordabilité. S'assurer que tous les utilisateurs peuvent se permettre une connexion Internet ainsi que les appareils technologiques nécessaires. Accessibilité intégrer les critères, les normes et les principes de conception universelle de l'accessibilité numérique dans toutes les étapes du développement technologique, créant ainsi des environnements numériques centrés sur l'être humain. Cela permet de garantir que les besoins, les capacités ou le contexte d'utilisation de la technologie de toutes les personnes soient pris en compte. Les villes intelligentes changent la façon dont nous interagissons avec les TIC, la façon dont nous vivons et améliorent notre qualité de vie. Nous devons veiller à construire nos villes, nos communautés, non seulement pour qu'elles soient physiquement accessibles, mais aussi numériquement accessibles à toutes les personnes. Cela nous permettra de répondre en permanence aux besoins des générations actuelles et futures. Rejoignez nos efforts collectifs pour construire de manière inclusive et intelligente pour tous. Pour plus d'informations sur « Intelligent pour tous », Consultez notre formation en ligne à votre rythme ainsi que d'autres ressources utiles sur le site web de l'UITD consacré au TIC et à l'accessibilité numérique.